Grâce aux précédentes vidéos, nous sommes maintenant capables de tracer des polygones réguliers, de la complexité que l'on veut. Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur une autre façon de dessiner. Cette autre façon de dessiner va nous demander de nous reporter à ce fameux repère cartésien qui a été évoqué dans une précédente vidéo, donc avec les deux axes et les coordonnées. Pour ce travail, je vais vous demander d'utiliser euh, un outil supplémentaire qui est cette grille que je mettrai à votre disposition. Mais euh, j'ai déjà fait une partie du travail. Sur cette grille, moi, je vais vous demander d'écrire des lettres euh, comme euh, je l'ai fait sur euh, ce document-ci. Voilà, j'ai commencé à écrire des lettres. Et il me reste juste à terminer la dernière lettre. Donc, avec. Euh, l'outil euh, polygone euh, je trace le H de Sarah voilà et j'ai terminé quel est l'objectif en fait l'objectif il est de bien se préciser les coordonnées des différents points qui forment les lettres que vous aurez dessinées alors moi j'ai commencé le travail ici en haut et j'ai repéré que la lettre L est formée de trois points. Le premier point se trouve aux coordonnées moins 140 plus 160, plus 160, moins 140. Le deuxième point à moins 140, 80 et le troisième à moins 100 plus 80. Eh bien muni de ces informations je peux maintenant retourner voir notre ami Scratch et lui demander de tracer une lettre L, une jolie lettre L du même genre que celle qui figure là bien pour cela je vais laisser la fenêtre ici en premier plan de manière à la garder visible et je démarre mon programme pour dessiner la lettre L donc cette fois-ci je ne vais pas demander à scratch d'avancer d'un certain nombre de pas je vais lui demander d'aller se positionner à différents endroits. Le premier endroit où je vais lui demander d'aller c'est l'endroit moins 140 plus 160 donc pour cela je dispose de l'instruction aller à x y alors x vaut ici moins 140 on commence toujours par la coordonnée x et y vaut ici plus 160 je ne suis pas obligé d'écrire le signe plus, il est implicite. Voilà. Alors, je vais tester cette première instruction. Et je vois qu'elle pose un petit problème dans la mesure où le stylo était baissé. Je l'avais laissé baisser suite à une précédente expérience. Et le chat a dessiné tout le trajet qu'il fait jusqu'à moins 140 plus 160. Ce qui n'est pas souhaitable. Donc, je vais lui demander de relever le stylo avant de commencer à se déplacer. Et ici, ce serait même bien si, évidemment, tous les traits précédents étaient effacés. Donc, effacer tout, relever le stylo, et aller à cet endroit-là. Mais attention, à partir du moment où il sera à l'endroit précisé, il faudra bien sûr qu'à ce moment-là, il commence à écrire. Donc, à ce moment-là, je vais « Mettre le stylo en position d'écriture ». Puis, je vais lui demander de tracer le reste de la lettre. C'est-à-dire, il va devoir se déplacer en « moins 140 plus 80 ». Alors, ça, c'est dans les mouvements. À « 140 plus 80 ». Je n'ai qu'à modifier le « 160 ». Voilà. Et puis, se rendre à « moins 100 plus 80 ». Donc c'est de nouveau un bloc du même type, avec moins 100, plus 80. Voilà, je ne reste plus qu'à mettre le petit chapeau, et normalement, voyons voir, je clique, et voilà la lettre L qui a été dessinée. Alors, je veux aller plus loin, je veux maintenant dessiner la lettre O. Par où vais-je commencer bon, il serait logique que je commence, puisque maintenant, le chat se trouve en moins 100 plus 80, il serait logique que je commence par le point suivant, c'est-à-dire que je me déplace jusqu'à moins 80, plus 80. Attention, bien sûr, il ne faut pas dessiner entre les deux. Donc, à nouveau, au niveau du stylo, je vais mettre le stylo relevé. Puis, je peux commencer... Les déplacements. Déplacement jusqu'à moins 80 plus 80. Moins 80 plus 80. Attention, maintenant pensez à redescendre le stylo. Donc, stylo en position d'écriture. Et puis, dans quel sens vais-je dessiner le haut bon, Ça, vous décidez comme vous le voulez. Moi, je décide de faire le tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, je vais aller à moins 40 plus 80. Moins 40 plus 80. Et puis, je me rends ensuite à moins 40 plus 160. Tout ceci ne pose aucun problème, en principe je vais encore en 80, 160 moins 80, 160 et je termine le haut en me rendant en moins 80 plus 80 voilà je peux déjà penser à remettre le stylo en position de non-écriture. Voilà. Alors, je pense avoir terminé la mission avec les deux premières lettres. Les lettres suivantes ne poseront aucun problème. L suivi du O. Parfait.